Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui avec Kigouine et Yana Plus Pour faire une boucherie des paras, des couteaux, des arbalètes, des lance roquettes Je laisse regarder, pense à liker, commenter et abonne-toi ouais, bah... ouais, ouais. Moi en vrai, euh, l'ambiance est bonne de mon côté Il ouais, y a de la rose, ouais, il y a de la rose un peu Je vais, écar je vais écarteler une rose pour commencer Je cours moi je me fais ma thune tranquillou Ouais ah, y'a un mec devant moi ah. ah ça compte dans les douches ça s'attend Quoi Ah ouais ouais Y'a ouais. des... ouais. des... que de la rose 2.0 sur moi oh <rire> Pardon, y'en a 3 trois, trois autres Et a... Un à droite a... un à gauche C'est une gauche, te push, cross cross Ça fait des choses sales, moi je me presse Nice ah, bien là. Je te mets une patate, voilà, ils sont morts. Bien joué ça. Il y, a, il y a encore du monde. Il y a un mec qui tombe dans le train, donc faites attention si vous avez sur le toit quand même. Oh là là, il y en a les. Oh là là, oh là, là. Oh, ça a fait du monde. Je suis en train de m'enfler. C'est quel entre vous qui a un enfant ce Ah c'est le mec que j'ai tué. Ah. Je dit que t'avais pas de gosse toi qui Oh, on va cliquer, hein. <rire> Et ok <rire> Je l'ai foutu au sol, je l'ai fini au couteau par terre comme un chien. Je vais aller au niveau de la petite prime là. Ça, pour pourquoi même fait de l'œil. Alors chaud, il faut qu'on en parle de ça hein. Genre sauter d'une hauteur de 15 mètres, non tu ne peux pas. <rire> non mais non mais, non, mais les, vous êtes en train de les défoncer. Oh c'est euh, marrant de jouer avec des bouchers quand même moi ouais, je vous colle, moi. Euh, on a un truc, chaud que tu n'as pas, là, il va... <rire> ah, putain, c'est vrai! Mais, mais, mais, mais tu sais que le... On arrive, on arrive, le GIGN. Attendez, je vous mets ça. Il devrait mourir. Il je, je, je, je me. Shotgun arbalète, sachant que l'arbalète ne, ne one shot plus, je me sens faible. Oui, oh, puis là c'est je... quand même sur un mode avec 400 HP, quoi, donc euh... Ah, c'est pour ça qu'il crève pas, bordel oui, Je as comprenais euh... pas <rire> Tu vas s'attacher <pas> en plus <rire> sur le mode. Moi aussi oh, oh. <rire> Il a eu à l'air tombé de la flèche Tu l'as ouais. vu Non, bah, <rire> oh, je fais des passe-glés Mais merde Il y, a... y en a un bâtiment de gauche aussi, il fait hier Ok donc... Je remets un... je, vais... je vais remettre un drone Kawaii! Et oui! Imagine que tu peux tuer par un mec à cette marque de quand même! Bah, moi je serais fou! Moi je hurle Ça me fait vraiment bizarre qu'il meurt pas! Il meurt vraiment pas hein! Non, non, vraiment, c'est la quatrième que je colle et euh, ça marche pas! Euh, je pense qu'il y a que headshot que ça passe, mais headshot à l'arbalète! Euh... Il y a moyen, mais dans les lobbies aussi c'est pas simple, tu prends des, des hits! Oui, il y en a deux à terre, hein! Oui. Je t'ai confirmé le mec de gauche! Mais il y avait deux teams Euh deux au-dessus. Ils sont les deux au-dessus, il y en a. Euh, ouais, J'arrive. Le mec a pris, là, est vers moi là. Nice. Oh. Bien ouais. Allez hop, on est parti, chasse ouverte. Oh, alors le gibier, c'est des énormes campeurs hein. Euh, avec du... ma peau au château. Bah c'est le oulouf Non mais ton destin est Un conseil chaud, évite le gibier, hein. Zéro ban. Ah ouais, vraiment Ok, ok, ça marche. Alors vraiment, les, les trois viseurs fixes, fenêtres, top, euh, ce que tu veux. Comment oh, il meurt pas C'est le gars qui l'a eu. Sonametsu, oh, le, le faut... alala. Ah euh, oui, c'est ça. Y a, y a du coup, il y en a deux sur le gibier. Il est bref le mec que j'ai ping Vous avez raison. Ouais, il t'attendait, hein. Je l'ai craqué Non, mais vous inquiétez pas, des je vais je, je, je me full shielder dans le gaz. Il est un l'âge. Il est toujours crack. De deux à terre, chaud, deux à terre. Ah ouais Ouais. Je, je, je vais me les faire. Ouais, ils, ont, ils ont quitté la game, ils ont quitté la game. Mais, mais non C'est sûr, sûr, euh... sûr, ils sont maqués, c'est sûr. Ils t'ont reconnu ou en délire et. <rire> j'arrive, j'arrive. La ici. Okay. Tu la craques J'ai pas touché moi. En bas sur moi, touché. Sans de la merde, c'est bon. Un devant, un derrière. Oh oh! Voilà. <rire> Le mec il parlait mort, ça fait oh oh! On aurait dit, c'était pris une double peinée, finito. Oh, 10 000 de dégâts! Oh, <rire> il est un hélico, hélico. oh mais combien de vies? Mais nique ton oncle Sur moi Ah ça m'écoeur Déjà quand il y avait 50 HP en plus j'étais pas content Mais là, 50 encore en plus Non mais mes couilles Qu'est-ce que t'en penses Yana Oh y a, y a, les y a les Ah <rire> oh, mais... Allez une team en moins non, Il y a encore du monde après euh, Yana je pense okay. Y'en a un tout en bas, il y en a un dernier étage. J'aime bien ce que tu proposes. Allez, on va leur faire du mal. Mort, fils de chaton, mort Oui, je l'ai tué. Quoi hum Je sens y a un mec qui veut me branler. <rire> hey non, non, fais pas ça Y a Cyril sous le bureau là, la folie. Pff, euh, il a recommencé. Mec c'est Miss Kryptonique. va la kryptoniquer gros C'est si gentil m'ont demandé <rire> <rire> Ça je la les vois pas Ouais euh, hein, voilà, je vois les leur face les de base ces bâtards un qui ah. arrive, contact oh. C'est Bon ça va Vous avez euh, Les il y a un mec sur toi, toi pria C'est une grenade Crac J'ai fumé le premier Nous voici c'est fusionnel ce qui se passe là. Oh, oh merde oh <rire> Non mais ils sont ignobles Ah oh, oh, mon dieu Vas-y Yana. Yana, tu, tu vois, peux toi, le faire Casse-les, casse-les Yana une balle, une balle. Allez Yana Oui Yana Le monstre euh, Ils sont... Là c'est... Ok, on en a un. Hein. Ouais toi Nova. Knock mmh. okay. à gauche ici. Oh non. Comment t'as fait ce move, toi mmh. Je pas là, toi. J'ai pas réussi à te le finir. Te, tu leur as fait un move de ouf de monter sur le côté ouais, là où c'est moi. Je fais des boulots, là. Au fond, au fond, au fond. Devant toi, devant toi, gauche. Droite, la, légèrement sur la droite. Allongé, allongé. Nice. Merci pour la com', t'es un génie. De rien. Tiens, c'est revenu. Ça va décrocher. Et la cible en visuel. On va faire assistant de sniper. Il y a un mec sur ton toit, il y en a là. Je m'en occupe, je m'en occupe. Je me veux s'il te plaît. Non, on a un problème. J'arrive, il y en a pour t'épauler. L'autre, il vient de me revenir dans, dans le dos. Un. Il y en a un ici. Ok. J'ai pas d'autre info. y y'a du monde. Je sais oh, pas. Oh, il est break chaud. Nice Oui pède. Oh, le, le, le petit bruit de couteau là au loin. Hmm. Oh Il y en a un là, là, regarde Attends, je peux me le faire Vas-y, vas-y Ça va être un moudou T'inquiète, t'inquiète. tue le, tue le, moi je suis euh, je me suis cassé les jambes encore. <rire> Oh non, j'ai eu l'impression de voir un clébar passer, gros! Oh merde! J'avais pas de IRL là, je l'ai pris. Plus... <rire> bah, il est là, il est sur moi. Genre il est, il est sous le truc. Tu peux tenter un move, tenter un move Moi, moi je peux rien faire, je peux rien faire. J'ai les armes ouais, de base, il ouais. y a rien de fun, donc je vous laisse vous tenter un move genre là, Mon... Mais genre, du monde différent, Mon... c'est ça que en train de me dire. Mais, mec, monte sur la tour, monte sur la tour, ré... sautez, régalez-vous, oh. jetez oh. des couteaux et cassez-vous les jambes. Je vais lui mettre un coup. Non, putain, son mec il a respawn à ce con. Chien. Ah, mais, je vais le fumer, je vais le fumer. Voilà, là, Putain dans ta gueule. Mais. Il est où le fun qui Qu'est-ce que t'en as fait Non, je l'ai couteau, je l'ai couteau. <rire> je l'ai couteau Alors, bizarre, oh, 21 kills le, le premier couteau est passé, le deuxième non. Est-ce que ça compte Non. Deuxième, mais, mais si, dans tous les cas, c'est une victoire, encore une fois. Ah, La team de monstres. Ah mais les gars, ce soir, ça va rouler. Hein. Mais ça va rouler. Tu sais qu'au corps à corps, vous avez l'avantage. Donc euh, parfait, tu vois. C'est vrai qu'au corps à corps, franchement, c'est... voilà. Ah Y'a un oque, un oque, un oque, un oque Putain, c'était... C'était Guzépé Tu l'as bien le crack ou pas Je l'ai mort 3 fois, 3 fois par des coups de cross pour le moment. Mais j'passe un... Guerre, mais j'passe un bon moment, il faut pas... Oh, moi c'était l'icône, ouais, hein Oh, j'vais cremer bientôt à Non mais le genre tu touche touches pas à mon père Pourquoi oh, il meurt pas Oh mais est clair Sors fucking Il a dit GG Il cherche trop la balle, Des fois t'as l'impression que je vais un peu à, à identique Seek Genre les mecs se cachent Quoi Moi moi j'ai pas d'AM ah. oui Il a sauté J'ai pas besoin d'aide massue, <rire> je crois. Je les rush au pistolet, gros, j'ai rien. Un mec avec des armes de mais... je, voilà, je, je leur tombe dessus au, au Glockito. Il, il est vrai, qu'il y en a. Escalier encore. Skin de rose. Oh merde. La, oh, la Star la, la mort me tombe dessus. Ah, c'était Tivi Trap Adapter. C'est quatre, c'est safe. Oh, Ils sont je les trois. Hein. Les trois en train de camper. Ah, toi tu joues pas. Y'a un mec sur toi, y'en a en bas. Si tu mets fou les shots avec la DMR... Oui. Euh, on, parle, on parle le même langage. Là, full team qui arrive. Ouais, Attends, mais c'est pas vous sur le shop, là Pas ah, du tout, hein J'arrive je suis à each one. Je, je cours avec une DMR. Crac. Un HP. Il y a un mec, je crois, dans le contrebas, là, dans le renforcement. Ça, ça, ça nous est retombé dessus, derrière. Il y, y en a un dernier étage au-dessus de nous. Là Ça vous campe, ça vous campe. Ouais, mais il y a un mec au-dessus de nous, normalement. Eh, hey, je vais mettre un drone, j'ai peur. Honnêtement, tu mets un drone, on serait pas mal, hein. Oh putain, merde. Euh, y'a là, il est juste en dessous de toi. L'étage en dessous de toi, là. Aïe, aïe. Ah, oh, pas dans la bouche. Ça lui a sauté dessus, frérot, un barbecue. Non, ça a recommencé, ça m'a push tant que j'avais le dos tourné. Ah, je me fais jouer de dessus allez te quest tu laisse La loi de la rue, c'est comme ça. On reste 15 balles, ça devrait suffire. Ça suffit pas. Les balles pas. partent vite, hein. Ah, ça ouais, part ouais. à une vitesse. Y'a un connard qui m'a volé ma... mon shotgun. Les gars, vous êtes pas tous en train de camper devant le shop drone essayé de m'avoir relancé sur le, le top oui, Hein. Oh. C'est bon, je me suis occupé de la team qui campait dans, la... dans le gaz. Oh regarde, y'en y en avait un deuxième. Il y avait deux raptors, oh là là. Ah ouais, je t'exécute, bâtard. Quoi je vois un point, les Je te pose l'argent vers le shop, ok Je me mets dans la merde, gros. A terre, à terre Oh là là, magnifique. T'as l'argent sur le shop. Oh Je préviens juste, j'ai plus de shotgun, mais du coup j'utilise juste un pistolet ah, pour équilibrer le truc. T'inquiète pas. Quel plaisir. Ouais non, mais non, mais t'inquiète, c'est bon... Euh... Non, mais vraiment, on est timide. Non, play, mais non, on... non j'ai pistolet. Oh merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde. Il pleut du plomb. Oh Roquette. Oh, Starfoula, Elle a et piqué celle-là. Hein, On a la zone. Euh, fais gaffe, je ouais, au niveau du muret, Il hein. y a un mec qui est au de Le mec qui est au toi. il y a ouais, gaz encore sur moi. Derrière moi, ça monte. En vrai, si jamais t'arrives à faire la routage, tu peux nous ah. rester les deux. Gaz et euh ouais, au-dessus de toi. Oh, oh le move. Yada, on lui saute dessus. Quoi ah ouais. il, il saute là il saute XT Top bâtiment Nice Il y, y, y a encore un gars à prison, il y a encore un gars court En dessous de moi là en dessous de moi Il est là Je suis avec vous soutien voilà. Allez vous êtes trop fort <rire> On a réussi Bien joué ça Non mais en plus on n'a on a pas de démérité hein 47 kills tu sais à la télé euh, elle a refait son intro euh, à la présentatrice. Parce qu'elle m'a appelé Chouan au début. Oui je Oh yeah Son Goku TV. En oh vrai le jeu de mots il vient trouver Je crois que c'est la fatigue qui me fait rire Je, je, je suis fatigué Yana, il y a du monde ici Ouais, j'ai entendu des petits pas Il, il craque Désolé Yana Il, il m'a déplacé Ah j'ai vu, il a pas rigolé Il s'échappe Papara, papara il est où Il est en haut, il est en haut. Il est, il a... Non, non, il est en haut, il a sauté. Je le pars Oh, oh là là. Oh là là. Bah, bah, bah, bah alors, nous Wave sur euh, le shop, sur le shop, sur le shop. Sur le shop, -shop sud-ouest. Dans la maison, euh, dans la maison euh, campée d'habitude. un fermier cours, mais tout va bien. Un fermier Et On dirait t'as un râteau dans les mains, la vie de moi. <rire> J'irai rien Tu vas pas labourer des champs, tu vas labourer des gueules, c'est différent. Euh... Ah là là là de... Je merde, j'ai pété les plombs derrière moi la OS Mais je prends trop de plaisir avec cette classe, putain c'est pas normal Moi je sais pas ce que tu crois je... Oh là on est dans la merde hein. Oh je les craque Craque sur le toit Celui qui va extaver Ah, J'ai plus de parrain Attends, attends, attends, attends. Je viens de prendre une faciale Hop hop hop Attends je mets une grenade oui. sur le top là ah, Oui met... oh. Ah mais tiens c'était les français Ah mais non un... Il était un spectateur Il a toutes ses balles, il est nul au jeu Et les gars si vous prenez des vagues de haine en suivant, il faut pas s'étonner Ah hein. oui t'as les pixels Ouais, c'est vraiment les meilleurs épais ça ça va, je suis là-bas On fait, on essaye. Bâtard, il joue à la fou en plus en, en vrai, il est pas à, les mettre dans le mur on a des, les, les pour oh, et Ah, ah. Bon, on va en, on va. Et est toi, Yana. de et, et de venir. Faut les jointer. Mais lui il est mort de rire, il est... il en peut plus Ah mais c'est le meilleur... Entre les mains, là. Mais, mais mec c'est le meilleur mode de jeu, je vais passer tout mon dimanche à jouer comme ça Mais... Apaisse-toi toi... toi. J'ai ma de 4, je crois qu'ils sont en bas Mais pourquoi oh, il ne veut pas paralyser Mais... mais le mec il... Il prend la Paralysé du bateau en fait Oh non... Je suis désolé, je suis désolé... Oh merde ben, c'est pas ici... Oh putain ça la merde... En fait il est euh... Ah ouais, bah, je suis bord de rire. Hein. Ah bah, ah bah oui, mais... <rire> Et en plus, les voit tous se faire bannir un par un, les attardés manteaux. Y'a Goku il vient de se faire bannir. <rire> Parce qu'ils sont en spectateur, ces connards ils sont trop cons! <rire> par contre, toi, ta peau, ça a l'air incroyable. Hein. Oh, mais. Y'en a, il est au-dessus de moi, tu sais, petit cop. Non, tu, tu peux pas les jouer avec parade, tu peux pas. En fait y en a un qui tire la ligne ici. Hein. Ouais, non mais ils sont horribles. Viens, viens on va voir Chaud, lui oui, je, il s'amuse. Je, moi je passe un super moment. Je... Non, c'est Lily du 54 que t'as tué frérot, fais attention. Ouais, mais il campait sur un top cet moi c'est... Elle, elle, elle C'est, c'est pareil. Oh <rire> Et ça nous campé là. <rire> il a <rire> eu raison <rire> d'en faire les réterme. Je t'absuse! Grâce ou pas? Non! tu me le J'ai plus de vie, j'ai plus de vie! ah Oh le son de l'océan s'est transformé frérot, une bouillie! Dis-moi, attends, je te la. Kigou, euh, euh, ça, la fois que je te dis ça, je te la mets profond! Je l'ai pas touché! Je le quand même! Oh putain! derrière vous, derrière vous! Euh, euh, euh. Je te je te le je te je te le je m'en occupe. Je suis une merde, je me une merde, merde. Je l'ai ping, je l'ai ping je l'ai Non mais... <rire> <rire> Rien ne va dans cette... game. <rire> ah C'est trop marrant. ah go go go J'y vais toi ah J'y vais avec toi, ah Master Il est mort dans ton dos, il est mort, il est mort Ouais c'est bien ils est... sont. <rire> ça m'a.. Ça m'a push au shop. Ah merde. Oh non. Ils sont trois. Il est stun, oh, il est stun un peu. Deux. 2 XT shop. Il est retun, il est Je oh, Fume-le <rire> <rire> ça, ça revient par en bas camps, campe, t'es ouf, il m'attend, il m'attend, je me fais le but, euh, je me fais le but. Ouais, ouais je les stun, je les stun. En fait, il y en avait un qui, <rire> qui est monté, l'autre qui était au bout. Oh, mais c'est trop il drôle. Mais moule. attends, mais on a 31 kills, mais non, mais non. C'est la dernière team, en face. c'est la dernière team, l'équipe. Oh ouais, on fait que le tabasser avec le truc. Et en, en gros, idée. les stuns, je viens de comprendre, les stuns, en gros, faut pas les balancer vers le joueur, faut le balancer dans un mur ou sur une surface plate. Pour oui, les... oui, si tu, si tu touches euh, le mec, ça, ça compte pas. Je, je l'ai constat, constaté aussi. Je sais que dimanche je vais faire que ça. Je vais passer ma journée avec une faux et une M4 avec des paralysantes. Tu m'étonnes, après, il y en a, il y en a certains et ça passe pas le. C'était le dernier C'est la danse là, là, là, donc ce Alors là cette, cette victoire elle est épique. Let's go. Alors ça. Allez, allez, allez, allez, allez. Oh, c'est un duel C'est ouais, ouais, un duel incroyable Ouais je vois bien Non mais mec t'as 13 kills Yana Trop chaud aussi, t'en as 11 En tout cas c'était un plaisir hein. C'était un plaisir bah ouais. aussi D'ailleurs je vais t'envoyer les, les Ultra qui Kigou Mais euh, Yana toi tu live d'habitude mais là il y a des petits problèmes d'internet c'est ça Ouais le temps que ça se test ouais C'est quoi ton, ton nom sur Twitch Yana Plot Y'en a plus? L'accent sur le plus me termine vers Allez, on est, on est parti en Roumanie le temps d'un instant là. Y'en a plus. <rire>